Fréginel Mesidor, c'est bien toi? Fréginel Mésidor, est-ce que c'est vous même ça? Oui, pasteur. En chair et en os. Avec Jésus. Ah, semblez frère Genel Sousa, oui. Nous ne pouvons pas remarquer frère Genel Sousa. Frère Genel, mes même les, les femmes d'abord, après-midi, c'est vous-même d'abord. Et, je ne pas tout vous garder, non? Vous connaissez vous garder? Bien sûr. Moi, je suis sous moi lié. Frère semblait semble timide. <coughs> Mais elle ne pas qu'à garder sur à yeux chaque coup le n'a pas qu'à comprendre ça. Faut fait ne Au nom de Jésus. Waouh. Où est bien Bien sûr. Ou pas trompé? <coughs> non? Est-ce que vous au un ou un son ou sur son ou un son ou ou ou un rapide, son son Bon, est-ce que je répéter ça Mais ça... quand même, t'as fait répéter. Comment Pretty Chris. Point qui Chris. Est-ce que c'est point qui ou bien <inaudible> Ça c'est sur si nos parle, c'est seul le même qui a dit. Ça c'est un bagage spécial, un bagage hors du commun, un bagage qui sortit de l'ordinaire. Frère Genel, mes est-ce qu'on est d'accord en présence de Dieu, en présence de cette assemblée, pour prendre ce Christpina? comme seule épouse. La question est adressée à toi. Oui, avec Jésus. Yes. C'est calme. Yes. Est-ce qu'on a compris de Dieu? Et en présence de cette assemblée, de tout collège pasteur qu'il a, ou d'accord pour respecter l'engagement, quelles que soient les tangentes de la vie. Comme nous avons un papa qui est le pasteur Amel, qui c'est un modèle pour nous, et non seulement nous avons suivi, et c'est ça, nous sa Bible dit, c'est ça le fait, et nous-mêmes, nous avons suivi même linéaire avec Jésus-Christ. Qui donc va respecter l'engagement. Oui, avec Jésus. Oui, avec Jésus. Est-ce qu'on est d'accord en présence de Dieu et en présence de cette Assemblée pour supporter ce Crispina, Martine Crispin, en toutes circonstances, dans les bons comme dans les mauvais jours, de la santé, comme dans la maladie. Advienne que pourra, quelles que soient les circonstances de la vie, mais pour supporter les. Avec Jésus-Christ, en chéri en zoo, pasteur. Ami, en chéri en zoo. En chéri en zoo. Oui D'accord, bataille. Au nom de... Au nom de Jésus. Est-ce que d'accord, en présence de Dieu, en présence de toute assistance-là, pour partager ensemble avec lui toutes sortes possédé. et toutes sortes le posséder. Oui, avec Jésus-Christ, Pasteur. Allez fort, oui, frère général. Oui, avec Jésus-Christ, Pasteur. Allez fort, oui. Oui, avec Jésus. Oui, avec Jésus, oui, avec Jésus, oui, avec Jésus OK. Vous voyez, il semble vivant, hein? oui. Pour partager avec lui tout le monde, tout le bien. Ou poche ou pas de cadenas la donne oui. N'importe quoi Poche garçon pas de cadenas la donne Depuis nous prenons poche ou cadenas Nous prenons cadenas ça. Au nom de Au nom de Jésus C'est lui-même qui a le pasteur C'est lui-même qui a le cadenas Mais ok Nous prenons notre Et Jésus prenons note. Est-ce que vous d'accord Pour là Après mariage Pour Spirituellement Pour la progresser Parce que nous sommes pas d'accord Après le mariage Pour nous être serventement bien la Descendre spirituellement Nous sommes pas d'accord ça Non, ce n'est pas possible Est-ce que vous êtes d'accord pour nous être servantes, Sœur Crispina, Martine, Crisp. Pour nous être son autre servante qui prend dimension dans le bon Dieu. Amen. Pour nous une dimension dans le cas Pour que le bon Dieu descende dans le cas Est-ce Est que vous êtes d'accord ça? Pour aider, pour épauler. Pour, pour avancer dans le bon Dieu. Oui, avec Jésus, Pasteur. Amen. Voilà, tu Au nom de Jésus. Par tes paroles, tu seras justifié par tes paroles, tu seras condamné. passer le micro. Sœur Crispina, Martine Crispin. Ça va Oui, avec Jésus. Vous n'êtes pas Ça stressé Ah non. <rires> Elle n'est pas stressée. Elle a un sourire aux lèvres. Toute la gloire est à Dieu. Monsieur Crispina. vous n'avez pas trompé? Non, pas trompé. Qui est-ce qui est qu devant là euh... Mon petit dos. Où? Ton petit. Dorou, Dorou. Oh. Waouh! Ça, c'est sûr, non? Oui, pasteur. Ça, ça, ça son bagage spécial, hein? Oui. Est-ce qu'on ça, en présence de Dieu? Et en présence de assistance là, qu'il a, pour prendre Frère Genel Mesidor comme seul époux. Oui, pasteur, avec Jésus. Elles sont d'accord pour respecter engagement ça, advienne que pourra, quelles que soient les circonstances. Avec Jésus, oui, pasteur. Elles sont d'accord en présence de Dieu, en présence de cette assemblée, pour soumettre avec lui, selon les saintes écritures, femmes, soyez soumises à votre mari. Est-ce que vous d'accord pour son femme soumise selon les saintes écritures Oui pasteur avec Jésus. Est-ce que vous d'accord en présence de Dieu et en présence de cette assemblée pour supporter frère Oui pasteur avec Jésus. La Bible nous dit l'amour supporte tout. Depuis qu'il y a l'amour, il faut qu'il y ait support. Ou d'accord pour supporter-les? Oui, pasteur, avec Jésus. Est-ce que d'accord en présence de Dieu pour respecter l'engagement, quels que soient les tournants, quelles que soient les circonstances de la vie? Oui, pasteur, avec Jésus. Avec Jésus. Est-ce que d'accord en présence de Dieu et en présence de cette assemblée pour partager avec Frère Genel toutes sortes possédées? Et tout ça pour le posséder. Oui, pasteur, avec Jésus. Est-ce que vous d'accord en de présence de Dieu, en présence de cette assemblée? Vous connaissez il a souffert longtemps sur route-là. Il fait un pile parcours. Il monte mon descendant. Il passe dans la vallée. En pile résistance. Il traversait plusieurs passes de l'eau. Il traversait des airs pour lui faire la chaudière. Elles sont Ils sont d'accord en présence de Dieu. On va faire. Tout ça dépend de vous. Pour faire que ma content. Oui, avec Jésus-Pasteur. D'accord, présent de Dieu. Pour panne, tout panne maïs au général levé à ce là. Avec Jésus, oui, pasteur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Bon, Dieu prend acte. Merci. Asseyez-vous. dans son on